Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a plus d'un mois maintenant, j'ai sorti une vidéo d'un premier match de l'un de nos robots pour la Coupe de France de Robotique. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Et toute cette vidéo a été filmée en utilisant un Kobo de chez Universal Robots. Mais pas que, il y a aussi cette séquence. Alors voyons ça ensemble dans cette vidéo. La cobotique ou robotique collaborative est un domaine de la robotique qui vise à créer des robots capables de travailler en étroite collaboration avec les humains. Ils sont dotés de capteurs et de systèmes de contrôle avancés qui leur permettent de détecter la présence humaine et de réagir en conséquence sans nécessité de barrières de sécurité ou d'espaces séparés comme c'est souvent le cas avec les robots industriels classiques. Grâce à leur facilité de programmation et leur polyvalence, les cobots peuvent être déployés dans différents environnements de travail avec un minimum de temps et de ressources. En effet, contrairement aux robots industriels traditionnels qui nécessitent souvent une formation approfondie et des compétences techniques spécifiques, les cobots sont conçus pour être accessibles aux non-experts. Ils sont généralement équipés d'interfaces utilisateurs intuitives et d'écrans tactiles qui simplifient la programmation et la configuration. Et depuis plus de 15 ans, ce secteur de la robotique grandit et de nombreuses entreprises se sont lancées sur le marché de la cobotique. Des entreprises dont font partie celle qui nous intéresse aujourd'hui, Universal Robots. Universal Robots est un des leaders mondiaux dans le domaine de la cobotique, avec pour mission de rendre la robotique collaborative accessible à toutes les entreprises. Fondée en 2005 au Danemark, Universal Robots a rapidement gagné en notoriété grâce à ses cobots innovants et faciles à utiliser. Leur gamme de produits inclut des modèles offrant une variété de capacités de charge et de portée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Et si vous suivez cette chaîne depuis assez longtemps, vous connaissez forcément tout ce que je raconte depuis le début de la vidéo, puisque nous avions déjà eu la chance d'avoir la société Universal Robots lors d'un live de présentation il y a un an. Le lien est dans la description si vous souhaitez le voir ou le revoir. Et comme vous avez compris avec mon introduction, j'ai pu tester et prendre en main un de leurs Kobo UR5 pendant deux semaines chez moi. Un très grand merci à eux alors avant de parler du robot en lui-même, j'aimerais faire une aparté sur le conditionnement à l'arrivée. En effet, de manière assez naïve, je m'attendais à recevoir une palette avec le robot dans une caisse en bois, comme j'ai déjà pu le voir par exemple pour certains équipements industriels. Mais c'était oublier l'aspect rassurant et facile d'accès promu par la cobotique. En effet, le robot arrive dans deux caisses en carton, emballées dans du polystyrène, un peu comme si vous receviez une nouvelle télé. Et je pense que ça participe énormément au sentiment de simplicité et de sécurité de ces équipements. On n'a pas l'impression de déballer un équipement industriel en fait, c'est plutôt rassurant. Dans ces deux cartons, on retrouve d'un côté le cobo et de l'autre l'unité de contrôle permettant de gérer le bras ainsi que les entrées sorties du robot. Tout est déjà assemblé, quasi prêt à l'emploi, il faudra juste fixer le bras sur une base à l'aide de 4 vis et brancher les différents cordons. Pour ma part, j'ai choisi de positionner le robot sur une base mobile lestée, afin de pouvoir l'utiliser un peu partout dans mon bureau. Et c'est aussi simple que ça, on branche, on allume et ça fonctionne. N'importe quel technicien sans expérience préalable avec des robots industriels peut donc installer ce type de robot et commencer à l'utiliser. Un énorme atout pour la robotisation des PME ou des artisans. Bon alors comment ça fonctionne tout ça le UR5 est un bras robotique léger et polyvalent à 6 axes articulés, ce qui lui offre une grande flexibilité pour réaliser des mouvements complexes, et sa motorisation offre un mouvement précis et une grande répétabilité. Équipé de capteurs de couple et de force intégrés à chaque articulation, le Kobo détecte les efforts appliqués sur son bras. L'interface utilisateur se compose d'un écran tactile qui permet de configurer et contrôler facilement le robot. On peut visualiser et modifier les trajectoires du robot en temps réel, ajustant ainsi les mouvements si nécessaire. La programmation du R5 est simplifiée grâce au logiciel Polyscope, et l'on peut soit créer des séquences d'action avec des blocs de fonctions préétablis, soit, pour les applications plus avancées, utiliser des scripts. Bon, c'est super ça, mais je suis ni une PME de production, et je ne produis rien de bien particulier qui nécessite un robot industriel, et surtout de pouvoir répéter une suite de mouvements. Du coup, comment tester ce robot et c'est en me posant cette question que je suis retombé sur l'excellent documentaire Light and Magic, disponible sur Disney+, et retraçant les évolutions des effets spéciaux produits par ILM depuis Star Wars jusqu'à aujourd'hui. Documentaire que je vous invite à regarder d'ailleurs. Et au début de ce documentaire, on y parle énormément de John Dijkstra, responsable des effets spéciaux et l'un des créateurs d'ILM. Et sans vous raconter toute l'histoire, pour les besoins du premier Star Wars, il a fallu créer une machine portant une caméra et pilotée par ordinateur, permettant de reproduire à l'infini des mouvements synchronisés afin de permettre la création des effets spéciaux du premier film. Ainsi naquit la Dijkstra Flex en 1976. C'est donc décidé, je vais utiliser le robot UR en tant que système de prise de vue, et afin de pouvoir faire des plans que je pourrais difficilement réaliser seul ou avec seulement un rail motorisé. Et je ne suis pas le seul à avoir pensé à cette utilisation, puisque cela fait déjà plusieurs années que les robots sont rentrés dans l'audiovisuel, et les cobots de chez UR sont d'ailleurs déjà utilisés en ce sens par la société Arkham, qui permet de motoriser et simplifier les prises de vue sur des plateaux de télé notamment. Et donc c'est parti On va concevoir et fabriquer un dispositif qui permettra de monter mon reflex Canon 80D sur le bras du robot. On va commencer par concevoir le support de bride permettant de fixer la caméra. Pour cela, le cobo est très bien fait puisqu'on dispose de 4 pattes vis M5 pour visser nos outils, et on utilisera une simple pince et plaque à dégagement rapide pour la fixation de la caméra. Et bien sûr, on va utiliser des inserts. Je vais donc modéliser le dispositif sur FreeCAD, puis l'imprimer en 3D. Une fois assemblé et monté, on va tester avec mon téléphone portable avant de monter un appareil un peu plus fragile. Et c'est le moment de vous présenter une fonctionnalité que je trouve vraiment très chouette sur ce type de robot, à savoir le mode mouvement libre ou Free Drive. Ce mode permet de déplacer manuellement le bras robotique dans l'espace de travail sans avoir besoin de le programmer. Il facilite la définition des points de repère des trajectoires et des positions d'arrêt pour le robot. Lorsque le mode Free Drive est activé, les moteurs du robot sont désactivés permettant ainsi aux opérateurs de bouger facilement le bras à la main. Pendant ce mouvement, les capteurs du robot continuent de collecter des données de position qui peuvent être utilisées pour définir des waypoints, des trajectoires ou des zones de travail. Pour activer le mode Free Drive sur un robot UR, il suffit d'appuyer sur un bouton dédié situé à l'arrière de la tablette de commande. Ensuite, on peut déplacer le bras en toute sécurité tandis que le système enregistre les positions en temps réel. Ce mode est particulièrement utile pour la configuration initiale du robot et la mise en place de nouvelles tâches. Il permet également d'effectuer des ajustements rapides et précis sans avoir besoin de modifier le programme du robot. Bien sûr, la mise en position manuelle n'est jamais extrêmement précise, mais pour contrer ça, il existe tout un tas de fonctionnalités disponibles directement sur la tablette, permettant par exemple de réaligner certains axes de l'outil ou de libérer les mouvements uniquement sur certains axes. Et c'est ultra cool La fonction Free drive permet de très rapidement faire des points de vue intéressants et de modifier le programme. Le robot répond de manière extrêmement précise et la répétabilité est vraiment au rendez-vous. On va donc pouvoir monter le réflexe sur le bras et commencer différentes expérimentations ceci jusqu'au drame. Alors en effet, j'avais pas remarqué pendant mes essais que le bras sur certains mouvements tirait sur la prise HDMI de ma carte de capture, ce qui fait que j'ai littéralement explosé le connecteur et le câble sur un mouvement particulièrement lointain. Du coup, pour corriger ça, nouveau câble et création de brides en TPU souple afin de maintenir les câbles sur le robot. Vous connaissez la musique, fricad, impression 3 D et insert, c'est parti Une fois monté, on a un système vraiment top qui me permet de faire des points de vue en mouvement programmés très facilement et quasiment depuis n'importe où dans la pièce. Les fonctions de free drive coordonnées aux méthodes de positionnement classiques permettent vraiment toutes les libertés de mouvement, du simple travelling à des positions très complexes. Et pour inaugurer ça, j'avais décidé de vous faire participer à cette expérience en proposant un live hors série sur ma chaîne Twitch. En effet, avec les participants de ce live, nous avons tenté de créer un mouvement de caméra autour d'une imprimante 3D dans le but de créer un time lapse un peu plus fun que les versions statiques, tout en utilisant les possibilités de mouvement offertes par le bras. l'impression devait durer quasiment une heure, nous n'avions fait que la programmation des différents déplacements pendant ce live. Et même après un live complet, j'ai dû le lendemain retravailler encore une petite heure les mouvements afin d'obtenir le résultat souhaité. Et je vous laisse découvrir ça maintenant. Vraiment très chouette, j'ai pu en faire d'autres et j'ai dû recommencer certaines impressions car ma vieille imprimante avait des ratés. Euh, mais le résultat est quand même très cool. J'ai pu faire quelques optimisations sur le déplacement car de base le robot s'arrête brièvement entre deux trajectoires, ce qui rend le déplacement saccadé. J'ai pu optimiser cela en utilisant entre autres les rayons de lissage, ce qui va aussi bien nous aider dans la seconde expérimentation. J'aurais souhaité en faire un peu plus mais la préparation me demandant quelques heures en comptant l'impression je voulais essayer autre chose avec ce dispositif. Et effectivement, quoi de mieux qu'un robot pour en filmer un autre. On va utiliser le Kobo de chez UR afin de filmer un de nos robots de la coupe sur un match complet. C'est la vidéo que vous avez pu découvrir il y a un mois sur la chaîne, mais avant d'aboutir à ça, il a fallu un peu de travail. On a d'abord commencé par programmer une séquence de match sur le robot le plus avancé en termes de conception. Comme nous étions au début de l'année, on a passé un moment sur la programmation et la fiabilisation des mouvements. Pour vous donner une idée, on fait ça en général en avril, voire début mai dans notre équipe, donc autant vous dire qu'on était pas mal en avance. Une fois cela réalisé, une séquence de match a été programmée. Le but était d'avoir une séquence fiable et simple, permettant d'être reproduite plein de fois, afin de ne plus avoir qu'à nous occuper des positions de caméra. Cela peut paraître assez simple comme ça, mais il fallait absolument que tout puisse fonctionner le mieux possible, et le plus de fois possible sur une journée complète. Une fois la journée de tournage lancée, il était difficile, voire impossible, de corriger la stratégie du match, car cela aurait amené des incohérences suivant les plans du robot et une grande complexité au montage. La seule chose que nous avons dû laisser de côté, car pas assez de temps pour préparer, c'est la position du Kobo et du mur en OSB visible sur certains plans. Pour le reste, le mode Free Drive a encore une fois été d'une grande aide pour ce tournage. On a utilisé ce qu'on avait appris avec les séquences d'impression 3D, notamment sur les rayons de lissage, afin de rendre les mouvements plus naturels. Le tournage a ensuite été fractionné de la manière suivante. On définissait les plans de caméra intéressants, puis la trajectoire entre les plans, on testait et améliorait les trajectoires, et enfin on réalisait une ou plusieurs prises de vue en situation de match avec le robot de la coupe. Tout ça à répéter à chaque fois qu'on avait une nouvelle trajectoire à réaliser. J'ai pu faire quelques plans très sympas du robot, notamment celui-ci qui m'a valu quelques sueurs. Bon là on va tenter un truc, euh, je vous avoue que je le fais un petit peu en dernier parce que j'ai vraiment peur pour mon appareil photo, parce que on va tenter de se mettre au ras du sol pour faire un suivi pendant le match du robot. Euh, il va falloir calculer ça correctement, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti en effet, le Kobo devait se lancer en plein milieu de la trajectoire de déplacement de notre robot et faire frôler le terrain à la caméra. J'ai préparé la séquence à vide avant de lancer le tout pour une seule prise. Soit tout se passe bien, soit ma caméra, mon robot ou le cobo prennent un coup plus ou moins grave selon l'erreur. Autant vous dire que j'étais pas très serein. Il y a pas mal de plans que je n'ai pas utilisé dans le montage final car ils n'apportaient rien, ou à l'inverse ils étaient un peu trop en mouvement, ce qui alourdissait l'expérience. Avec le recul, il aurait fallu que je prévoie plus de plans statiques ou que je fasse carrément un mini storyboard. En vérité, c'est dans ces moments qu'on comprend à quel point un film peut être très long et compliqué à tourner. Ce nouvel outil, même s'il amène énormément d'idées, impose également une certaine rigueur de tournage. Mais je n'ai pas été déçu du résultat final, loin de là. L'expérience était vraiment très chouette à mener, et je remercie une nouvelle fois Universal Robot de m'avoir fait confiance en nous prêtant ce robot et de nous accompagner dans cette aventure qu'est la Coupe de France de Robotique. Si vous souhaitez découvrir l'utilisation du Kobo de chez UR, je vous recommande très vivement leur cours de base en ligne. C'est très didactique et je m'en suis personnellement servi pour apprendre les bases de l'usage du robot avant son arrivée. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver en live quasiment tous les dimanches soirs à 21h sur Twitch et à vous abonner à la chaîne YouTube. J'y poste essentiellement l'intégralité du contenu des lives. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et restez curieux